Vous avez remarqué, vous aussi, comme le temps passe vite. Et plus il passe vite, et moins on le voit passer. Par exemple, ce week-end, je ne l'ai pas vu passer. Je n'ai rien vu. Du coup, rien le temps de faire. Ah, bah juste deux coups de fil à une copine, un petit peu de shopping, un tour à la piscine, une petite sieste, puis voilà, c'était fini. jean mi m'avait demandé gentiment de lui repasser une chemise. Eh bah, ben, j'ai pas eu le temps. Non, mais c'est dingue quand même. Hein du coup, il l'a repassé lui-même. Pauvre jean mi non, mais c'est terrible quand même de pas avoir le temps de repasser une chemise. Plus le temps passe et plus j'en m'y repasse.